Bienvenue dans le village de Panabois.

Village de Pindapois. C'est tout petit et eh pas très grand, Pindapois.

plus loin ça c'est l'école je crois une école maternelle l'école maternelle le village de Banabois

alors c'est quoi ce bordel là ah. Premier problème. Donc ça c'est voie publique. D'accord C'est nullement à lui. Donc une voiture morte ici.

Banabwa C'est calme. C'est très calme, Banabwa

propre c'est propre au bain d'abois pour l'instant c'est très propre hein. regardez ça c'est bain d'abois franchement je suis étonné là le lieu de poubelle vous avez vu le lieu de poubelle à ban voix quelle propreté quelle propreté waouh waouh waouh waouh waouh waouh wow. pour une première fois

pour une première fois, je, je râle pas quoi. Ah c'est super ça, super de voir ça à Bandabois. Ils sont ils sont ils font leur taf. Il y a un parc de il y a même un parc de sport. Attention.

Hey, je vais vous montrer ça, il y a un parc de sport à Banabois. Il y a un parc de sport. La vache. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, hey. aïe. <coughs> franchement, franchement, franchement, franchement. Hey. Les gens de Bandabois, vous plaignez pas.

Vous plaignez pas parce que vous avez tout pour faire des activités sportives. Eh ben la bois c'est une petite ville mais c'est un petit village. Mais euh... ouais avec tout ça on peut travailler pour se muscler. Putain. Oh la vache Eh hey. non, je suis très choqué là, très choqué.

Même à Mamoudzou, j'ai pas encore vu ça. J'ai pas encore vu ça à Mamoudzou. Franchement, chapeau, Banaboa. Banaboa, chapeau. Il euh, y a un air de jeu pour les enfants. Euh, on se croirait à la Réunion ici. On se croirait à la Réunion, je vous le jure. Non. Eh, je reste, euh, je reste au bouche B. Une zone pour faire des abdos. Ici, vous pouvez faire des abdos. Là, vous travaillez.

Euh, aussi des abdos euh, Non, les bras plutôt Les bras plutôt Mais c'est sympa, c'est sympa, très sympa Un petit terrain pour les enfants Et les grands Non Ils ont fait ça, ils ont bien fait ça Punaise Wow, quelle surprise Quelle surprise, de bois Je savais pas qu'il y avait un truc comme ça hein.

Je savais pas qu'il y avait ça et maintenant tout le monde le sait vous pouvez venir ici euh, les gens qui sont dans le dans les villages les villages voisines vous pouvez venir hein. vous pouvez venir c'est pour tout le monde c'est public la petite plage toujours propre à ah, je vous montre hein. c'est toujours propre hein. pour l'instant euh...

J'ai pas, je vois pas de canette là. Je vois pas de canette ici là, c'est bizarre. C'est bizarre hein. C'est vraiment bizarre, regardez. Je cherche, je cherche des canettes. Eh <rire> hey, bien

Ben d'abord ils ont décroché la palme d'or. La palme d'or. Quelques déchets ici. Des petites poches par-ci par-là. Donc je vais monter sur la route.

Tu vois, ça c'est le genre de truc, ça là, c'est le genre de truc. Si un enfant, un enfant comme ça, mais pas de claquettes, son pied rentre dedans sur le sur les rails de fer là.

de trucs à dire ici pour l'instant. Bon, ça quand même, quand même. Faut qu'il en ait. Faut qu'il en ait un peu. Il fait chaud, il fait chaud.

quelques déchets, il y a des déchets, voilà, il y a des déchets, bon, on dirait à la plage, à la plage, il se concentre pour, pour bien nettoyer, c'est bien, mais il faut que ça soit partout, là, il faut que ça soit partout, par contre, le plateau, il n'y a plus de sport à Mayotte ou quoi, là

eh oui, sport oublié, basket, voler. Oh là là, mais quel gâchis, quel gâchis. Ah. Oh, il fait chaud, très chaud.

Pour ceux qui arrivent sur le live, c'est à Banabois.

Les gens de Ban à vous êtes tous les gens de Banabois.

Ah, le stade de foot. Le stade de foot. Allons voir le stade de foot de Bain-la-Bois. Surprise, surprise, surprise. Ah, déjà, il y a des élèves. C'est en travaux.

de foot. Oh. Attends. Attends, ils ont posé euh, du synthétique Non. Ah, attends. Regardez le terrain de Banaboua regardez. Alors par où on peut passer là euh... Là c'est fermé

synthétique oui. c'est quoi ce gazon là c'est quoi, quoi j'arrive je... pas à savoir si c'est du synthétique qui est posé c'est du synthétique je crois bizarre en tout cas très beau stade hein très très très beau je vais passer l'autre côté là je vais passer l'autre côté je vais voir si je peux rentrer

faut que je pose les pieds dessus. C'est bizarre. Ah c'est ouvert. Regardez quand même, malgré euh, les, le stade, tu vois, qui est beau, il y a toujours des trucs. Il est beau, ouais, regardez. Ils ont fait même une petite piste ici. Euh, là où euh, les athlètes ils peuvent euh, pratiquer. Bon regardez. Ça c'est les c'est les gens ça. C'est les gens.

Putain, ah, c'est du synthétique, ouais. Mais. Putain. Eh, hey, regardez le stade de Banabois, à bois. Le stade de foot de Banabois. à C'est pas une dinguerie ça. Non. Non, quand même, ouais. Mais il manque des choses quand même là. Il manque des choses. Mais c'est pas mal. Tu vois, on peut, on peut faire. On peut faire des.

Des choses qui ont une équivalence euh, de la Réunion ou à la France. Donc, euh... ah, il faut continuer. Je, je, je pense qu'il faut continuer. Putain, ah, je suis choqué. Oh, les amis, je suis choqué. Gazon synthétique.

Es, c'est très mou quand tu montes dessus. Là, tu joues euh, tranquillement là-dessus. Hein. Tu te blesses pas quand tu plonges. Tu te comment dire Tu t'erras pas la peau avec la terre euh, bien compacte. Il n'y a pas de terre compacte. Donc, c'est c'est cool de voir ça ici à Bois. Bravo.

Mais il y a du positif et du négatif comme partout. Hein. Je pense que il reste encore de l'investissement à faire. Il reste de l'investissement à faire encore.

que je bois un truc frais. Euh. Je bois un truc frais. Salam alaykoum. Salam. Nafa Fanta. Je bois Bardine, non. Amina. La dalle qu'va Fanta Bardine. Ça te convient Fanta canette. Rang 1. Ça

Hey, fichu. Il fait chaud. Il fait chaud. Oh là là. Merci.

Bande bois, on est à Bande à bois, c'est bien ça, je suis content, je suis content. Hein?

C'est moi c'est Je

<inaudible> ah, oui? ah, boy! Don't go, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah,

Les amis ah, j'ai bu un truc frais là je me sens bien on a on a fini de visiter à Banabois D'accord immersion à Banabois euh, Là j'en peux plus là donc nous voilà on a fini c'est tout c'est tout petit à Banabois

Hey, D'ailleurs, qu'est-ce que j'en ai fait là, moi Qu'est-ce que j'ai fait là J'ai fait quoi là ah, attends. Qu'est-ce que j'ai fabriqué là Il y, y a un truc qui m'a échappé là. Ouais, la, la canette, je l'ai mis à la poubelle. Là. Il y avait une poubelle euh, où je passais... Euh... Non, non, vous inquiétez pas.

Moi, je fais attention. Hein. Je fais attention à la nature, d'accord Donc, euh, c'est important. Ah, je m'assois un petit peu. Oh là là Ça fait du bien de s'assoir. Ah Punaise Bon, les amis. Euh.

Eh oui les amis et eh oui les amis voilà le constat que vous pouvez euh, voir ici à basabois d'accord euh, le constat euh, voilà le, le constat le constat il est ce qu'il est moi je fais que reporter hein je fais que reporter euh, les faits

et que Pour que vous puissiez voir ceux qui sont euh, en France, à La Réunion, etc. Pour que vous puissiez voir ce qui a évolué chez nous et ce qui n'a pas évolué, ce qui ne va pas. Pour avoir une idée quand vous serez ici, quand vous allez venir. Donc vous serez déjà préparé euh, par rapport à, à Mayotte chez nous. Donc c'est pour ça que je filme dans chaque ville.

Euh, quelques nouvelles aussi que j'aimerais donner euh, la page euh, va s'orienter sur beaucoup de choses d'accord euh, comme je peux je peux le dire et que je peux je peux en témoigner d'accord la page euh, c'est là tout qui se passe euh,

tout ce qui se passe chez ces pages, les groupes, etc, c'est moi qui a collaboré, c'est moi qui a structuré, c'est moi qui a travaillé dessus. Il n'y a personne d'autre qui a travaillé dessus. Euh, voilà, tout simplement, j'étais en collaboration et que certains nombres de choses qui se sont passées. Et voilà, je, je réfléchis à des décisions parce que bon

un petit peu difficile euh, c'est un, un petit peu difficile dans comment dire dans dans certains contextes d'accord que je ne peux pas suivre que je ne peux pas que je ne peux pas partager et, et voilà il faut que je continue mon chemin il faut que je continue à vous montrer ce que je vous montre euh, voilà tout en ayant une rigueur et du respect

euh, voilà, je, je ne laisserai personne m'insulter euh, Je ne laisserai personne me manquer de respect Voilà, c'est tout ce que je veux dire Sachez que je vous aime Sachez que je suis fier de partager tout ce que je partage avec vous Avec qui que ce soit J'ai été fier de partager euh, quoi que ce soit Avec qui que ce soit ici, sur euh, cette page Ou ailleurs, d'accord

mais il est temps que moi j'avance Il est temps que... Voilà, parce que moi je suis une grande personne Je, je n'ai pas le temps De perdre le temps sur de, de, des choses gamineries, des gamineries quoi Tu vois, euh, ça ne m'amuse pas Je n'ai pas que ça à faire euh, Voilà C'est tout ce que j'ai à dire Et voilà Je, je vous aime Et Inch'Allah.

Vous verrez d'autres villes aussi. Inch'Allah, je vous montrerai d'autres choses aussi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vous laisse avec ce beau paysage que vous allez voir. Ça, c'est la signature de Bandabwa. Bandabwa. Allez, on se voit dans une autre live. Inch'Allah, que Dieu vous protège, que Dieu vous garde.